Donc là nous sommes au, au Refuge des Oulettes, nous, nous terminons nos trois jours de, de formation qui sanctionne le, le diplôme d'initiateur Randonnée-Montagne avec une dominante euh, hivernale. Ça fait trois jours que l'on a, a appris aux au stagiaires grâce à, à Philippe euh, l'usage des techniques de progression en, en milieu enneigé, en s'encourant, euh, la mise des crampons, l'ascension en, en piolet. Et donc ça vient également récompenser l'engagement des, des élèves du, du lycée de Souèche qui depuis trois ans, là, au, au sein de, la, de leur section sportive, tous les mercredis, ont bénéficié d'encadrement pour, pour la découverte du milieu montagnard euh, sur la partie euh, Asposo, on va dire les Pyrénées euh, occidentales. Bonjour, donc, je suis Olivier, professeur de PS du lycée des métiers de la montagne, et c'est moi qui suis en charge de la section sportive randonnée, donc avec des randonnées très régulières tout au long de l'année, et là nous sommes en ce moment en train de faire donc, le stage final, pour valider la bi-qualification de nos élèves en partenariat avec la FFM. Cette année, on avait 47 élèves inscrits à la section sportive. Oui. La sélection, c'est sur dossier, sur candidature, et c'est principalement une sélection physique. Et des élèves qui ont déjà un vécu montagne assez, assez, assez poussé, euh, qui sont parfois en club, qui font de l'escalade, qui font de l'alpinisme, qui font euh, du ski et qui viennent à la section, et qui viennent au lycée pour ça en fait. Alors les élèves en fait au lycée euh, sont, sont généralement à la section issue de la, de la section GMNF, c'est la gestion de la faune sauvage pour faire simple. Euh, c'est des élèves qui vont travailler en fait dans le milieu naturel. Euh, Aujourd'hui on a pu voir euh, différents types de terrains. On a pu euh, franchir des pentes euh, enneigées, en neige dure, donc on a dû mettre les crampons, marcher avec un piolet. Euh, voilà pour tout le monde ça a été ça s'est bien passé et puis. Euh, arriver au col, on a dû ascensionner une arête, certes pas difficile, mais il fallait s'encorder. Donc on a vu comment s'encorder aux anneaux, euh, gérer euh, une ascension comme cela, euh, ce qu'on appelle nous l'assurance dynamique en mouvement. On levais à vers 5h, 5h30, et on est parti à 6h30, il faisait encore nuit, on a mis que les crampons, on n'a pas pris les raquettes. Parce que la neige elle a rejoint cette nuit, on est monté vers les lacs d'Opal, qui sont à 2300 à peu près. Ensuite on a pris la, la crête de Carmales et on est monté jusqu'au col d'Aragon. On Travaille sur l'encordement. On commence à encorder à plusieurs euh, sur une corde euh, dans des passages difficiles où la neige, neige est gelée ou je sais pas où c'est dangereux. On peut partir quoi. Pour finaliser le, le stage d'initiateur randonnée, l'an passé ils ont passé le, ils ont l'animateur randonnée donc en milieu estival pour la maîtrise de en orientation, la, la gestion et la conduite de groupe, donc au travers de petits ateliers geeks. Et euh, aujourd'hui se retrouver devant le, le vigne mal et pour eux une, une belle récompense. Ils ont répondu largement à mes attentes, même, même au-delà de mes attentes. C'est quand même agréable de voir que des élèves lycéens, 17-18 ans, peuvent s'engager comme ça de façon régulière dans le milieu montagnard, chose qu'on ne voit pas très, très souvent. Et puis euh, bah, ici, ils s'y font plaisir et ça se sent quoi. Et c'est à mon sens le, le nerf de la guerre.